La mesure du chef de l'État, relative à l'octroi d'une allocation rentrée scolaire aux fonctionnaires gabonais, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Plusieurs jours après la dite annonce, si certains travailleurs du secteur public en ont bénéficié, d'autres disent ne pas l'avoir perçu. Toute parole du chef d'un chef d'État fait office de loi. Et quand le chef d'État annonce une mesure, elle doit être appliquée à 100%. Or, aujourd'hui, moi qui vous parle, je n'ai pas reçu cette allocation. Je suis un exemple vivant. Beaucoup que j'ai reçu ici en tant que fonctionnaire n'ont pas reçu cette allocation. Il y a une infime de fonctionnaires qui auraient reçu cette allocation. Donc euh, euh, la mesure, elle est bonne, la vision, elle est bonne, mais il faut l'applicabilité sur le terrain. Et non seulement l'applicabilité, mais il faut aussi l'élargir à d'autres couches sociales. Il sont nombreux ces villois qui pensent que c'est une politique de deux poids deux mesures. Cette décision devrait concerner tous les Gabonais et que l'action devrait être mise sur les Gabonais économiquement faibles c'est là où il y a un en plus enregistré dans le il passe par contre il y a donner le bon de l'achat, de l'achat, de l'achat, de c'est mieux comme ça. C'est vraiment lourd. c'est vraiment lourd. Donc, on fait avec ce que tu as, tu fais avec, tu ne peux pas aller... Au-delà de ce que tu n'as pas, juste avec ce que tu as. Si, comment j'ai besoin, j'en ai besoin. Vraiment, monsieur le président, nous avons vraiment besoin d'aide. Donc, particulièrement nous, nous qui sommes les jeunes mères, les célibataires, pour ce début, vraiment, on a vraiment besoin de votre aide. Les membres de la société civile qui saluent cette initiative du chef de l'État, fustigent toutefois le fait qu'il ne l'ait pas convié à la table pour harmonisation de ses mesures qui devrait concerner toutes les couches de la société gabonaise. Ceux qui ont l'habitude de proposer euh, des solutions au chef de l'État devraient aussi consulter les partenaires sociaux que nous sommes. Bien sûr. Or, ils sont dans leur petit bureau et ils, euh, ils proposent des choses au chef de l'État et lui, il les annonce sans voir la faisabilité. Alors que nous, nous sommes sur le terrain, nous connaissons comment ça fonctionne sur le terrain, eux, ils sont dans les petits bureaux. Donc, quand le chef de l'État annonce quelque chose, ça devrait être... Euh, une, une décision qui aurait été bien, bien examinée. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des ratés, comme aujourd'hui. Il n'est pas tard. Reste juste que le chef de l'État et son gouvernement continuent de mettre en place des mécanismes qui permettraient aux Gabonais de souffler en tant soit peu, surtout avec la montée vertigineuse des prix de tous les produits sur les marchés.